Eh ben, salut et chawai! chalu Hello, hello, hello! Euh, Aujourd'hui, on va jouer à The Walking Dead. On continue l'aventure. Après un court épisode, alors j'ai l'impression que franchement, les... Les... les épisodes de fin sont vraiment courts. Alors, on va faire comme ça, écoutez. Euh, on va continuer l'aventure. Franchement, je... je. Une longue route à venir. Alors ça va être. C'est parti, on. on... Alors, je vous rappelle la dernière fois, gérer les décisions de l'histoire sautée. Bah, non, on l'a fait l'épisode 2. On l'a fait l'épisode 2. Bah, si tu veux. Je sais pas pourquoi ça bug. Du coup, maintenant, il faut gérer les décisions. Je l'ai pas sauté pour son épisode. Je sais pas, c'est bizarre, peut-être petit problème euh, du truc, Donc, comme ça on va pouvoir faire un petit résumé de ce qui s'est passé la dernière fois. Ah peut-être que tu sais, ça a bug, et puis le... A le, mon avis, le jeu allait nous faire gérer les décisions, et puis après il a raté dans la sauvegarde, alors c'est bon, c'est pas Je pense que c'est ça qui va se passer. Écoutez, j'en sais rien, ça, ça a été codé avec le cul. Je n'en sais rien. Ouais, je pense que ça. Ça bug Allô La fenêtre. Ok, okay d'accord, le jeu gère saved duck larry ah c'est c'est que euh, l'épisode euh, enfin le chapitre 1 euh, c'est bon ça a été, été Carly, où Je sais qui vous êtes. Il est pas mort. Chose, Allez, on que ce gars est pas le Like putain, right. <coughs> <you thinking>? ah. <coughs> ça me, Ah! Ça m'aurait pile ça. Je je je me suis un monstre. Je suis un monstre, putain de merde. J'ai enlevé cette fille. Bon après c'est vrai que ça faisait partie du scénar du jeu. Sauf sinon on ne pouvait pas passer de la porte. <rire> Épisode 1, il faut, faut, faut retourner si vous voulez voir. Épisode 2, non, c'est l'épisode 2. Ouais. Parce que j'ai fait le montage de l'épisode 1 récemment, donc je suis sûr que c'est l'épisode 2. Euh, donc euh, je vais faire jus jusqu'au jusqu'à ce que je puisse m'arrêter à un chapitre. Et ensuite, je vais arrêter parce que voilà. Ce jeu s'adapte au show que vous faites. Cette histoire, c'est juste à votre façon de jouer. Mm -hmm. Ben... On joue comme un monstre. On l'a on a, on pas, pas tué. Euh, on les a pas tués. Mais je, je vous rappelle que c'est pas moi qui l'ai tué. Moi, j'ai pas tué euh, Joël. ma bah, Joël, on va dire. On l'appelle Joël. L'infirmière Joël, on l'a pas tué. C'était la merde. Putain de merde. J'aurais dû m'en renseigner. Je pense que si j'étais monté euh, dans l'épisode 1, peut-être que j'aurais été renseigné et j'aurais su c'était qui. Possible. Je suis rentré, euh, j'ai écouté les appels. Ensuite, je suis parti. Hein. J'aurais pu monter avant. J'ai rien foutu. J'ai pas fouillé. Et du coup, maintenant, on sait qu'il faut beaucoup plus fouiller. Et donc, euh, des, des fois, je fouille pas assez. Hum, ça pourrait rouler tout seul. Hum, je n'aime pas ça. J'avoue. Ouais, faut être optimiste. Euh, ouais. ouais, je... premier épisode, c'est... C'est vrai que j'étais super optimiste, le mec optimiste, et puis là je suis... Mais je vous rappelle que Lenny est mort, Lenny qui était le père euh, de Lily. Et putain, euh... qu'est-ce qu'il y a euh... Oui, là, là, oui, oui, I bet you're in the let's stay put camp. Been to leave. Ah. Euh, De moi. We should go. Motel's run its course and it's not safe. Well, if that's what you think. You should probably fucking speak up. Lily's dug in. Bah je lui dirai à Lily. Maintenant, c'est officiel. Mais Kenny, non, j'aurais pas dû lui dire. veux pas lui dire ça. Okay, just like last time over the rig il est sympa le c'est pas un bourreau. mais des fois il, il est relou quoi Oula. oh okay? là i'm not sure trips trips Bon bah elle va, elle va péter hein, je suis désolé. T'aurais dû faire gaffe, pote. Non mais elle va lâcher, ça se voit. Faut pas être con. Looks mm like -hmm. Ah. Hmm. ah bah... C'est bon ça Je dis ça mais voilà, ah hein, tu vois. J'aurais pu lui dire, tu as battu son père. Mais euh. J'ai envie de rester en bonne relation avec Kelly. Hein. Mais il a battu son père, c'est vrai. sinon, il va me dire, ouais, vas-y, mais me rien foutu. Nickel. Je j'espère que non. Really? Of course it did. situation effrayante. It was a scary situation for Sean dying and all. I'm just worried he'll always think it was his fault. You're sure you're up for this? Lee, I'm fine. I've got this. Give me your hand. <coughs> <coughs> <Shit>. Ça va Moi, <coughs> bon <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Ça va? Moi, ouais, ça va, oui. <rire> Mais arrête de de Dick, c'est ce qu'il faut qu'on l'aide Allez, non, c'est mordu J'avoue. Mmh. Mmh. It should be good to clear this place out, but we ain't got all day. Get everything you can out of these racks. Don't counter Vous avouez que je veux rester silencieux à ce niveau-là mais euh... prends les médicaments, prends les médicaments, prends les médicaments, prends la barre, prends ça. Ça. Allez, hop, hop. Suite. On prend tout. Il a pas beaucoup de temps maintenant. Euh ah. Ça. Ça. ça. ça. Ça. Ça. D. Non, merde. Euh ah. Ah, merde, vite vite vite vite vite. Vite, putain, merde, putain de merde, putain de merde, putain de merde. N'est pas assez, trop tard. Elle pousse une armoire. Oh. là là aide-moi s'il te plaît Ah, oh, j'ai cru qu'il y avait un petit QTE là. Euh, merde Ah. Oh. Je explosé. Ça a bien craqué là. Allez. Ah. Ah. Allez vite, faut qu'on se barre! J'ai que 14 trucs. J'espère qu'on a ce qu'il faut. J'ai plein de médocs. Euh, J'ai pas un peu de bouffe. J'ai pas assez de bouffe. J'aurais dû faire plus le tour.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 What did you get? Beaucoup de choses. This actually. Take a look. We're fine by the way. Nice work. This will keep us going. If we carry on like this, we'll get through the winter here. The winter? We'll freeze our asses off here. Because piling into an RV with you after what you did to my dad is so appealing. Why wouldn't it be? Il va falloir partir faire ce qu'il pour d'abord aux ce des nous faisons ce le pour les enfants, C'est un suicide out there. Nous die ici. here. You're voir quelqu'un dormir et and kill de nous. On pense d'abord encore we? Can it, Carly on est plus fort ensemble. Arrête ton chat, ça pourrait être pire. son Quoi pourquoi il dit ça C'est on est plus fort ensemble. Oui. On s'occupe d'un à la fois. à 15 bandits Oui, oui, je suis d'accord. Tout ce qui se passe est une excuse pour que vous Tout ce que je veux c'est une de paix de ne pas comment nous avons ces Votre et moi il y une fille qui venait de l'arrivée de l'arrivée, elle a l'air tout à l'heure. Elle nous a donné suffisamment de temps pour obtenir tout ce que nous pouvions dans la pièce Et tu lui as juste souffrir comme quoi C'était générable. Qu'est-ce qui se passe C'était un erreur. Nous avons pris nos appareils. Mais nous devions essayer de sauver ou de la mettre hors de sa misère. Bien, tu avais Kenny avec vous, donc certaines options étaient hors de table. Vous devriez remercier Lee pour ne pas tirer à cette fille. Ce n'est pas si facile pour lui. Look, Macon va m'en vouloir. Bon, J'aurais dû me Ce à chaque fois J'aurais dû me taire rester pas je sais Carlé, non, Carly, Carly, Elle va s'en souvenir. En Il pète s'en câble, ce mec. s'en souvenir. qu'il qu'il coming a head. Well, I think you did good today. And I Tu es sûr que j'ai bien géré? what she was saying about missing supplies. With her wound up the way question. minute. Bien sûr. Bon. Elle veut nous parler. Ok. Alors. Euh, faut qu'on visite un peu le tout. Euh, elle je pense qu'elle va pas vouloir nous parler. Elle veut du temps, je pense. On va voir, mais je pense qu'elle veut du temps. C'est pas. me? Mmh, C'est provisionnel. I wanted to follow up on what you said about stolen supplies. Do you know what's going on? I don't. just heard you mention it. Things are missing, and I could use your help. There's a mmh, traitor. Somebody, one of us, out there. He or she or they have been taking things. Vraiment, tu as des preuves? For mmh, voilà. real? Who? What do you got? Yes, for real. And I don't have shit just know. Lily. Counts off and it's the good stuff. Antibiotics, oxy, fuck anything with opium in it. I see the count and it's fine. I keep my own. That one's getting messed with. I'm a fucking mess right now but I'm not stupid. I know what happens if I start a witch hunt. So you want me to start one? I want you to poke around. What's there to go on? Bon, ok, je vais enquêter. Okay, va pas... J'espère qu'elle va pas me dénoncer, franchement, parce que bon, ça me ferait chier, moi. Elle a écouté aux portes. Il est sérieux. Le de Gréas, et je Je quest Dick Grayson. C'est Robin. Je sais qui c'est. Hum... Bon, je vais dire, rien dire. <rire> <rire> nice nice je l'ai pas contrarié et en même temps je suis content euh, je lui parlais de la lampe oh il y a eu un truc bizarre hein. euh... qu'est-ce que tu fais ici My teacher Miss Moore showed us how to do them when we went to the botanical garden once. Mhm. Mm si, it's the same. I'm um, kind of ouais. That's really something. C'est bien, c'est cool. For you too. Mm, est-ce que tu te plais ici Je vais pas l'accuser de la lampe de poche hein, je suis désolé. Je vais peut-être la revenir la voir après mais pas Clem hein, je suis désolé. Non. C'est moi qui C'est moi qui l'ai dit, je suis désolé, c'est pas Clem be a good thing to not. Hmm, no, merde. Je lui ai dit, merde. Oh, did I did? No, did duck break the flashlight? I don't think so. He's just always blaming me for stuff. <laughs> Putting a bug on his pillow? Did you do that? Yes. <laughs> okay. <laughs> J'adore cette fille. <laughs> Hey vous deux, comment you doing? Nous sommes bien. juste un tous maintenant et je pas. C'est Je sais, mais je Je suis comment Lee Vous euh... faites, confiance. faites confiance à tout le groupe <coughs> <coughs> J'ai évidemment problèmes avec Lily, mais je don't distrust pas Oui, nous ne On va pas dire euh, le truc d'avant, euh, la longue torche. Vous, vous, vous savez quelque chose de ce flashlight? nous n'avons pas beaucoup de ces. Oui, c'est un problème. Le glace et le bulb sont tous J'ai vu de la machine J'ai pensé le nettoyer avant que les enfants se Je en l'ai au sujet des pistolets. OK. Non. Voilà. I'll attends 5 minutes. Carly, attends 5 minutes, euh, je fais ma petite enquête, ensuite je viens le portail mm -hmm. ouais qu'est-ce qui se passe par là ok un ah, spécial par là d'accord est-ce qu'on peut voir des trucs sympas par là ah Ben hey Ben what's up Lee euh, tu as vu quelque chose Is there anybody out there up to anything Nope. Really quiet. Really. Yeah, totally, which is good. tu viens souvent ma Macon I didn't have <rire> much reason to. My parents would let me take the car into the city on the weekend, but what's in Macon It's kind of a waste of time compared to Atlanta. Je n'ai pas que Mais c'est pas grave. super Je veux dire, pas maintenant, mais que c'était. C'est... c'est pas grave. flashlight euh... a C'est Non. pas en trouble si c'était. Je sais que you get nerveux. Peut-être que went out aller go to the bathroom. Broke et got and Qu'est-ce que le 3 C'est clair, tu l'as là. Hein. Euh, qu que tu penses de Lily Elle me fout les boules. I'm just worried Ben. Salut. OK, mais eh bon, ben, continue. Alors le camping-car. Bah Écoute. Euh... Je j'observe par là. Ah, c'est vrai qu'il y a deux qui peuvent m'aider du coup. Bah, du coup, je vais Ah, je vais ramasser. Ça colle. Ça robine Something drawn there. Chalk. Pink. Hmm. Dark. <laughs> Maybe. What do you think it is? I don't think it's anything. Maybe it's a sign. It could be. It's pink chalk, which is weird. Okay, back to investigating. <rire> Il me fait tellement marrer Bon écoute Clémentine Non